Aujourd'hui, je vais vous expliquer les bases de la programmation en C, de la structure et de la syntaxe du langage. Donc, Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier .C. Donc, on va l'ouvrir. On va faire ce qu'on appelle un int main, qui est la fonction qui sert à démarrer un programme. Donc, Tout programme que vous faites en C aura une fonction int main, avec un return à la fin. Je vous propose de créer une fonction qui va renvoyer un int signifiant entier en français, la fonction main est la fonction qui s'exécute d'elle-même au lancement de notre programme, à son exécution. Si nous créons d'autres fonctions, elle ne sera pas active à moins d'être appelée via notre fonction main ou via d'autres fonctions qui ont préalablement été appelées via notre fonction main. Après le main, vous voyez il y a des parenthèses. Ces parenthèses servent à inscrire des arguments. C'est entre ces deux parenthèses qu'elles sont inscrites. Pour finir, les accolades que vous voyez ci dessous servent à délimiter le début et la fin du code de notre fonction. Comme vous pouvez le voir, notre fonction main est de type int, ce qui veut dire qu'elle doit forcément avoir un return. Les fonctions qui n'ont pas besoin d'avoir un return sont les fonctions de type et toute autre fonction comme int, long, car etc etc doivent obligatoirement avoir un return. Maintenant nous allons pouvoir taper notre code à l'intérieur des crochets de notre fonction main. Printf, hello, world. Hello there. Le classique. L'indémodable. Alors là, on va essayer de compiler notre fichier test.c. Donc là, il nous dit qu'on a une, une, une déclaration implicite de la fonction printf. C'est normal parce qu'on a oublié d'inclure la librairie stdio.h qui contient la fonction printf. On recompile et bien sûr tout fonctionne. On va maintenant pouvoir exécuter notre programme. Hello world. Hello, your computer has virus. Notre printf est une fonction qui sert à afficher des strings et notamment des strings euh, remplis par variables. Donc là, on utilise une string toute simple. Une string est délimitée par des double quotes, comme ceci, qui sont en fait tout simplement un tableau de caractères. Donc un caractère, ce serait par exemple A, et une chaîne de caractères, ça serait bonjour. Un caractère est noté dans des simple quotes, et une chaîne de caractères est notée dans des double quotes. Ici, on met point virgule pour signifier la fin de notre ligne. A point out, c'est le nom par défaut de l'exécutable lorsqu'on compile avec GCC. On peut tout à fait le changer, je vais vous le montrer tout de suite. Il faut faire tirer haut pour out, pour changer le nom de la sortie, et on peut l'appeler test. Et là maintenant, vous voyez, on a un exécutable qui s'appelle test, et on peut le run, et tout simplement, nous sort notre programme. Donc, je vous disais que nous allions transformer notre petite fonction en fonction qui nous renvoie des int. Ce qu'on va faire en premier, c'est créer une variable, un int, et on va l'appeler A, cette ah. variable. Ensuite... On va initialiser notre variable et notre variable va être initialisée à 0. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire une boucle while. Une boucle while est une boule qui se traduit par tant que. Et le que est euh, en fait la condition entre les parenthèses de la fonction while. On va mettre tant que a est inférieur à 10, par exemple. On met les crochets. Ah oui, parce que les crochets sont aussi dans les boules. Et on va faire justement un printf int. hop pourcentage %d qui signifie en fait l'affichage d'une variable de type integer, donc de type int. Et on va tout simplement incrémenter a à, à chaque passage. On va recompiler, on exécute notre out et voilà, on a créé une fonction qui nous renvoie des ints, tous les chiffres de 0 à 9, tout simplement. On pourrait rajouter une condition à l'intérieur de cette boucle qui serait, on pourrait mettre que si if attendez, on va, on va le mettre au-dessus, si a modulo 2 est différent de 0, non est égal à 0, alors on va rajouter un printf et on va mettre notre autre printf sinon, donc si a est un multiple de 2 alors on va afficher la même chose globalement. D'ailleurs je vais dupliquer la ligne, ce sera plus simple, entre parenthèses, multiple de 2, voilà, si a n'est pas un multiple de 2, il va juste afficher int avec le numéro. Donc on va recompiler, on va réexécuter notre code. 0 est un multiple de 2 Voyez oui, bon euh, <rire> On va, va l'enlever pour 0 Alors, et A différent Ah c'est bien parce que comme ça je vous montre euh, Plein de trucs euh, que vous pouvez utiliser A différent Différent s'écrit donc comme ceci Point d'exclamation égal. Strictement égal, c'est à dire que en fait Égal, vous voyez ici c'est une assignation quand on met un seul égal et quand on met deux égales c'est pour une condition donc pour vérifier que a modulo 2 est égal à 0 et avec les deux esperluettes qui sont les et commerciaux ils servent à faire une opération inter en mathématiques donc et cette, con cette condition là et cette condition là c'est d'ailleurs pareil dans le terminal vous pouvez faire tout simplement des commandes comme ceci pour les exécuter les uns à la suite des autres en une seule ligne là ça a fait notre compilation et ça a exécuté notre programme. On peut voir que 2, 4, 6 et 8 sont des multiples de 2. Notre programme qui renvoie des int fonctionne parfaitement. A++ est en fait une écriture simplifiée de A est égal à A plus 1. Je vais d'ailleurs vous le prouver tout de suite en remplaçant la ligne. Vous voyez, ça n'a rien changé et voilà. Pour les boucles, pensez bien à définir une condition qui est terminée une condition qui a une fin sinon voyez ce qui peut se passer c'est pas très très beau c'est une loupe infinie et donc là votre programme évidemment ne fonctionne pas et évidemment ça peut cracher il peut y avoir des faults, etc etc donc comme vous pouvez le voir on met une condition d'arrêt sinon la boucle est infinie. Donc veillez bien à toujours vérifier que votre boucle atteint sa condition d'arrêt et qu'elle ne soit pas infinie. C'est tout pour cette première vidéo sur la structure du langage pour que vous ayez un aperçu de comment s'écrivent la syntaxe et la structure du langage. Donc vous avez compris qu'une fonction s'appelle par son type, ensuite le nom de sa fonction, ensuite ses, param ses potentiels paramètres, ensuite une fonction ainsi que les boucles sont notées dans des crochets. Voici une déclaration de variable. Donc le type de la variable, une tabulation ainsi que son nom. Là par exemple c'est a. Là, une assignation de variable. On utilise égal pour assigner la valeur 0 à a. On aurait bien sûr pu euh, assigner autre chose, comme par exemple un caractère, si c'était une, euh, un, une autre type de variable. Donc là, on va faire variable b et on va faire une variable car. B est égal à s. Majuscule. Tac. Là si on fait printf 83 c'est le numéro de S majuscule dans la table ASCII voilà donc si on va 83 vous allez voir S majuscule voilà ici 83 S majuscule le programme nous affiche correctement alors voilà. et voilà on affiche notre variable b à la fin de notre programme comme prévu je pense que ça suffit pour cette vidéo bon courage pour votre apprentissage du C salut petit codeur je suis Waslane, fondateur du KGB le clan des gros branleurs. Je te propose de réussir à intégrer 42, école de dev français. Comment <rire> Grâce à ma méthode en trois étapes. Souka Bliatrush 42. Souka, arrête d'apprendre tout et n'importe quoi, ça ne te sert à rien. Je t'ai fabriqué des cours sur mesure pour rentrer dans l'école de l'élite. Liotte, des exercices et l'accès à mon robot correcteur exclusif qui m'a permis de réussir la piscine. Rush 42, tu te fais chier à travailler tout seul aux toilettes. Donc rejoins notre groupe de travail entre membres du KGB. Ne code plus tout seul aux toilettes. Voilà, je t'ai présenté ma méthode. Tu sais, tous mes élèves réussissent. Alors sois aussi malin que tonton. Suis mon plan d'attaque pour intégrer 42. <rire> Et pouvoir suivre une formation gratuite, devenir développeur freelance, gagner euros par jour, n'importe où, en slip, Ciao. et avec une bouteille de vodka. <rire> Rejoins notre Discord dans la description, appuie sur le bouton rouge, et envoie-moi un message camarade. Le destin de la patrie est entre tes mains.